Mal, elle a été formulée euh, par la philosophie classique dans les termes qui pourraient être les suivants. Pourquoi est-ce que si un dieu infiniment bon et infiniment puissant a porté à l'existence le monde, pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques En effet, euh, un dieu infiniment bon ne peut que viser le meilleur. Et s'il est infiniment puissant, alors il a les moyens d'effectuer ce meilleur dans, dans la réalité. Pourquoi donc est-ce qu'il y a des moustiques, bien sûr, mais aussi des tremblements de terre, des famines, des meurtres qui se, qui, qui se commettent dans le monde une des plus fameuses tentatives pour répondre à cette question est celle de Laïnis dans ses essais de Théodicée. Théodicée venant du grec euh, que la justice et théo euh, Dieu, donc c'est une sorte de justification euh, de Dieu ou euh, de traiter de la justice divine. Et à la fin des essais de Théodicée, euh, Laïnis raconte euh, une histoire très amusante. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Théodore, donc donné de Dieu, euh, don de, de Dieu qui va voir euh, Jupiter, le roi des dieux, en son temple, où il est quelque chose comme euh, assistant sacrificateur. Et se trouvant dans le temple de Jupiter, il, euh, il entend euh, venir euh, à Jupiter euh, un... Un Tarquin euh, Sextus Empiricus, euh, qui est appelé à devenir l'empereur euh, abominable Tarquin le superbe. Et Tarquin le superbe euh, interroge Jupiter sur son sur son destin et euh, Apollon euh, révèle à Tarquin le superbe qu'il sera euh, donc le, le roi euh, épouvantable euh, qu'on qu connaît, qu'il violentera la belle Lucrèce et euh, qu'il finira dans euh, le meurtre et, et la violence. Et, Tarquin évidemment se, se, se plaint, il dit « je t'ai apporté un cadeau, euh, ô Apollon, Dieu admirable, et tu m'annonces un, un sort si abominable ». Apollon répond « votre, votre cadeau, mon bon ami, m'est agréable, mais euh, je fais ce que vous me demandez, je, je, je vous annonce l'avenir, c'est pas moi qui le fais euh, ». C'est Jupiter qui a décidé que le monde serait ainsi. Euh, et Tarquin se, se tournait vers Jupiter en disant oh « Ô grand Dieu, pourquoi est-ce que vous m'avez fait euh, cette âme méchante et meurtrière qui va me conduire là Est-ce que vous ne pouviez pas me faire euh, l'âme d'un bon roi ?» euh, Donc Jupiter lui dit ben, « Renonce à être roi, et, et alors tu seras bon. » Et tout peinot, euh, tarquin ne peut se résoudre à ce sacrifice-là et euh, quitte le temple vers le destin qu'on qu lui connaît. Et c'est alors que Théodore euh, sort de sa cachette et se met à interroger Jupiter, le roi des dieux. Et lui demande avec beaucoup d'effroi de, et, et de crainte, évidemment, au grand roi des dieux. Euh, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas accédé à la requête de Tarquin Vous auriez très bien pu lui faire euh, l'âme d'un roi euh, char charitable et, et, et philosophe. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu que euh, cet homme-là soit un, un criminel Et alors euh, Jupiter lui répond, enfin comme euh, répondent les dieux, c'est-à-dire en faisant bruisser les feuillage autour du temple, en l'invitant à aller voir sa fille, euh, la déesse Athéna, déesse de la sagesse, en son, en son sanctuaire à Athènes. Donc euh, Théodore fait le voyage d'Athènes et euh, trouve la déesse Athéna, qui l'attend devant les portes d'un très merveilleux palais. Et ce palais s'appelle le palais des destinées, parce que c'est celui qui, Vilainis nice, contient tous les mondes possibles. C'est-à-dire non seulement... Euh, monde actuel, mais tous les mondes que Jupiter aurait pu créer. Alors il y a des mondes très proche d'une autre, et puis des mondes euh, très différents, euh, le monde où j'aurais euh, une chemise rouge et un, un pantalon bleu, euh, le monde où euh, nous saurions voler, le monde où nous ferions toujours de la philosophie en, en maillot de bain, euh, des mondes très rigolos ou très bizarres, et en fait chacun de ces mondes est comme une bibliothèque, explique euh, Leibniz, euh, chaque livre de cette bibliothèque donnant une perspective sur le monde, et euh, si on veut voir en détail ce que euh, cette perspective Annonce, alors il suffit de mettre le doigt sur une des lignes, c'est l'invention du lien hypertexte finalement, puisque euh, chaque ligne permet d'apercevoir dans le détail tout ce qui se passe dans tout ce qui se passe dans ce monde. Donc... Théodore batifole un peu dans ces mondes euh, où il est une fois musicien, une fois bandit, euh, une fois euh, je ne sais pas, peut-être un dinosaure. On peut tout imaginer. Et il se rend compte au bout d'un moment que, euh, il y a une infinité de mondes euh, quand on descend dans le palais. Euh, ils sont de plus en plus nombreux en fait, mais ils sont aussi de plus en plus bizarres, de plus en plus pauvres. Alors que quand on s'élève dans le palais, on, il y a de moins en moins de monde. Parce qu'en fait, le, le, le palais a la forme d'une pyramide. Et lorsque euh, Théodore parvient au sommet de la pyramide, alors il n'y a plus qu'un seul monde, mais ce monde est tellement merveilleux que Théodore s'en évanouit le bonheur donc euh, la déesse Athéna lui donne deux petites gouttes d'un élixir céleste pour la réanimer et elle lui explique ce qu'est ce monde et Théodore apprend alors que ce monde merveilleux dans lequel il se retrouve ce plus beau des mondes euh, le, le monde qui est au sommet de la pyramide des mondes possibles et eh bien c'est le monde actuel, c'est le monde dans lequel nous vivons vous et moi et si euh, Jupiter l'a porté à l'existence, c'est parce que c'est celui qui maximise sa gloire, c'est celui qui comme ensemble est euh, le plus beau et dès qu'on aperçoit la splendeur dans, la, dans, dans dans son ensemble, alors on ne peut que, comme Théodore, euh, euh, s'évanouir de s'évanouir d'émerveillement. Émerve, ce que veut dire Ayn euh, ben par cette fable, c'est que euh, notre monde est comme euh, un très beau tableau. Euh, chaque touche de couleur, chaque événement, participe à rendre le tableau plus beau. Mais certaines touches sont plus sombres, d'autres sont plus claires. Euh, ce ne sont pas toujours des touches de euh, la couleur qu'on qu qu préfère, mais toutes composent ensemble, le plus beau des tableaux. Et on ne peut pas juger de la qualité du tableau en regardant simplement la couleur d'une touche qui a été déposée, déposée par le peintre. Le, le monde est donc une sorte de, de, de, de chef-d'œuvre, mais de chef-d'œuvre qu'il faut appréhender euh, sans euh, sans prendre le point de vue qui est forcément limité, euh, qui est euh, qui est le nôtre, où effectivement, à notre échelle, on considérera ceci ou ceci comme étant un mal. S'il y a un mal euh, à notre échelle, c'est toujours en vue d'un bien supérieur par le jeu des, des causes et des conséquences. Et donc, s'il y a euh, une maladie, s'il euh, y a un meurtre, s'il y a euh, un événement funeste qui survient, pour Leibniz, on peut être convaincu que c'est en vue d'un meilleur tout, et il dit que Jupiter revient parfois pour se promener dans cette pyramide et rechoisir le, le monde euh, qu'il a porté à l'existence ayant, dit-il, digéré tous les possibles en, en monde. Alors, cette, euh, cet optimisme -là initien puisque finalement euh, euh, tout mal n'est mal qu'en vue euh, d'un meilleur a beaucoup scandalisé, il a été je crois euh, mécompris, il a été très caricaturé notamment en France par euh, l'abominable Voltaire qui l'avait parfaitement en, entendu mais qui était bien assez méchant pour euh, le, le, le caricaturer de, de la manière la plus la plus, la plus plus stupide et, et, et assez abjecte dans les traits du docteur Panglowski euh, dans le conte philosophique euh, candide, ne cesse de s'émerveiller des catastrophes qui arrivent en disant « Ah, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux ». Évidemment, c'est pas du tout le propos de l'ennemi. Euh, l'ennemi a euh, un propos qui, qui est finalement un propos que j'oserais dire presque mystique, euh, et qui n'est pas sans faire penser à la, la position spirituelle euh, d'école philosophique de, de, de l'Antiquité, euh, qui est que euh, nous pouvons euh, conformer notre volonté à ce qui arrive, euh, étant entendu que ce qui arrive euh, étant voulu par Dieu est le meilleur. Ce qui est acceptable aujourd'hui, euh, et là je parle en mon nom personnel, je ne je, je le crois pas. Que peut-on, enfin, comment peut-on produire ce genre d'argument face au drame de, de, de la mort d'un enfant et si enfin si à mon sens euh, la philosophie classique c'est euh, dans une certaine mesure fourvoyée euh, dans cette tentative de défendre euh, la bonne volonté et la toute-puissance c'est qu'elle a méconnu euh, ce qui était euh, la véritable signification de cette toute puissance, on a traduit par euh, omnipotence en latin euh, le terme grec de euh, pantocrator. Et dans, dans le, de, le dans le terme grec, dans cette euh, idée de de il euh, de, de, y a une idée d'enlacement, euh, d'enlacement dans un sens quasiment amoureux, et euh, pas du tout une idée, enfin pas du tout, euh, beaucoup moins une idée d'intervention. Euh, systématique de Dieu dans le cours des événements euh, dans lequel il viendrait euh, exercer, sa, exercer sa puissance. Euh, je crois que le Dieu euh, des pères de l'Église est un Dieu qui porte le monde et qui en même temps souffre avec le monde, ce qui repose finalement la question du, du mystère du mal. Pourquoi le mal dans ce Dieu, que, dans ce dans ce monde que Dieu porte avec amour J'étais euh, j'étais hier euh, en visite près de Tula, euh, dans la maison de, de, de Tolstoï, et j'ai appris cette anecdote que je ne connaissais pas, qui était que le frère de Tolstoï, Nikolai, euh, alors qu'ils étaient jeunes, avait raconté euh, inventé comme ça une une fable. Pour, pour Tolstoy où il euh, lui disait que le secret euh, pour éviter aux hommes le malheur avait été gravé sur une baguette magique et cette baguette magique, euh, de couleur verte, euh, précise t a été euh, enfouie, enterrée, euh, au bord d'un ravin qui se trouvait euh, un peu plus loin dans la propriété, euh, dans la propriété des Tolstoy. Dès des décennies plus tard, Tolstoy euh, a demandé à être enterré euh, au bord de ce ravin. Et il a demandé à, à ce que sa sépulture euh, repose à côté de cette euh, baguette magique inventée par son frère, lorsqu'il était enfant donc euh, pour sonder le, le mystère du mal peut-il peut-être faut-il euh, demander à Tolstoy?